Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène de prononciation intéressant. C'est pas super important, mais c'est amusant. Quand on a la même lettre qui est répétée à la fin d'un mot et au début du mot suivant, il faut la faire deux fois, donc un peu plus longue, un peu plus appuyée. Et c'est un peu difficile, surtout quand c'est un R. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans la vidéo « Mon marché préféré à Rome », je parle du fromage Pecorino Romano et je dis « Les légionnaires romains en avaient d'ailleurs dans leur ration. » Donc, je peux le faire avec d'autres R. Je peux dire « Les légionnaires romains... » Non. « Les légionnaires romains... » Non. Aujourd'hui, je fais ce R qui est un peu roulé, mais il y a d'autres R en français. « Les légionnaires romains en avaient d'ailleurs dans leur ration. » Donc ça, c'est un R plus normal en français. « Les légionnaires romains en avaient d'ailleurs dans leur ration. » Je peux faire les deux aussi, on peut mélanger. C'est tout.